Comment numéroter les pages Je vous propose de numéroter, par exemple, les pages en pied de page. Alors, pour cela, je me rends donc dans le bas de n'importe quelle page, la première, par exemple, et je clique dans le pied de page. Une proposition m'est faite de créer un vrai pied de page, en style par défaut de pied de page. Eh bien, je l'accepte « plus ». Et voilà, je me trouve maintenant dans le pied de page. Le pied de page qui va être reproduit à chaque page de mon document. Alors, imaginons que je mette maintenant le numéro de la première page, mais chiffre 1 dans ce pied de page. Mais, vous notez ce que je vous ai dit, le pied de page se trouve répété dans chaque page de mon document. Donc, si je vais au bas de la page 2, j'ai exactement la même numérotation. Et si je vais au bas de la page 3, j'ai encore la même numérotation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, ce n'est pas la bonne technique. Je vais donc supprimer ce 1 que j'ai inséré par erreur, et je vous montre la bonne méthode. La bonne méthode consiste à passer par l'insertion d'un champ. Insertion, champ, et je vais insérer un champ numéro de page j'aurais pu aussi cliquer sur directement numéro de page. Ça marche de la même façon. Donc, j'insère le champ numéro de page. Un champ est un code que l'ordinateur comprend, que le système de traitement texte comprend, et dit, voilà, ok, on met ici le code pour la, la page, numéro de la page, qui sera ici la page 1. Si je vais en bas de la page 2, je trouve maintenant page 2. Alors, je pourrais faire précéder un petit, une petite étiquette donc page par exemple ceci va se reproduire sur toutes les pages et puis si je souhaite voir le numéro des pages sur combien de pages compte le document ça peut être intéressant aussi je viens toujours dans mon pied de page insertion champ et j'indique le nombre de pages et j'ai l'information maintenant sur chacune de mes pages.